Sans les Antilles et la Guyane, la France ne pourrait des fois pas aller aux Jeux Olympiques en athlétisme. Nous avons connu de grands joueurs comme Trésor, nous avons connu Pérec, Thuram, Angoloma. La politique sportive du sport est en train de se construire. Ça fait près de 50 ans que je suis dans le sport. Ma première réaction est que j'ai été flatté d'avoir été choisi pour échanger dans un colloque qui me paraît très riche en participants, aussi en temps qu'on va donner, en organisation, avec des commissions. Finalement, le colloque apporte un souffle d'air qui va permettre de mettre en avant le territoire, parce qu'on pense souvent aux champions, hein, Guadeloupe, terre de champion, mais là derrière, et ça va être une nouveauté avec ce premier colloque sport en région, ça va être d'apporter aussi des éléments de réflexion. de bénévoles aujourd'hui et accompagne les associations, comme on dit chez nous, en bien mon fils. Aller plus loin, donner les moyens aux jeunes de pouvoir évoluer et de pouvoir faire aussi du sport à leur carrière. J'apprécie d'ailleurs la, la mise en place de ce colloque pour plusieurs raisons. C'est qu'on est en train de balayer toutes les problématiques du sport. Il est essentiel que le sport et les médias s'allient et fonctionnent ensemble de façon cohérente pour que tout soit couvert de la même manière. J'ai apprécié particulièrement les, les intervenants, les échanges ont pu avoir lieu en toute liberté, donc euh, c'est d'autant plus agréable. Une grande page également sur le dopage qui a euh, fait éruption dans notre actualité sportive au cours de ces les dernières années. Belle initiative de la région Guadeloupe d'avoir permis à des dirigeants de ligues et comités, des dirigeants de clubs de pouvoir échanger avec des personnalités expérimentées et compétentes dans leurs domaines respectifs. Pour moi, personnellement, ça me permet de rencontrer tous les acteurs du monde du sport ici. Et puis en termes de contenu, on a balayé déjà une grande partie du spectre. On a parlé gouvernance, on a parlé enjeu du sport, on a parlé dopage, on a parlé juridique, accompagnement des sportifs quand ils ont des difficultés dans leur écosystème. Et j'attends le demain avec impatience. Nous avons mis en place aussi des formations avec Alamus, des formations pour les jeunes en matière de sport, quelle que soit la discipline. All right. All right. All right. C'est que la femme a sa place, euh, qu'elle qu a bataillé pour ça, mais qu'il faut encore euh, y croire, et que cette place, en tout cas, lui permettrait de stabiliser, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, le sport féminin sur la Guadeloupe. You ever give up? You should always stand firm. See, in the end, I know that the tables will turn. We shall rise. mieux accompagner euh, nos, nos champions et comment euh, maintenir le lien. Ce sont les médias qui doivent justement insuffler cette première petite poussée ou permettre à, aux sportifs d'aller vers le haut niveau et puis d'intéresser également le monde de l'entreprise puisqu'on sait très bien que sport ne va pas sans argent aujourd'hui et pour permettre à nos sportifs d'évoluer, eh ce, ce, ce serait peut-être une première base à, à mettre en place. Je vois tous les athlètes qui sont issus de l'île faire des performances aussi bien en métropole qu'ailleurs. Donc euh, j'ai un petit œil quand même sur les athlètes guadeloupéens. Nous avons euh, euh, de plus en plus des nouvelles ligues qui devraient permettre aussi quand même aux partenaires de faire pénétrer le sport au sein de l'entreprise et ce qui leur donnerait quand même davantage de dynamisme. Yeah, yeah, yeah. And to spread some love all over this land, we shall rise. Out of the traps that's a long way, we'll meet a brighter day. We shall rise. So when you close, don't you be afraid. Ensemble que nous allons réfléchir aux problématiques, ensemble que nous allons trouver les solutions et ensemble on fera gagner la Guadeloupe. J'ai touché à tout mon attire de sport. Je peux vous dire que le sport et vous chers amis, vous avez déjà sauvé beaucoup de jeunes. Vous ne le savez pas, on a déjà sauvé beaucoup de jeunes et vous continuez. Tu que ni on l'a mais bien yeah